פרופסור מריאם פרנקל, ראשת מחול בן צבי, דוקטור יניב מזומן, מנכ״ל יד בן צבי, אני מברך אותך על המינוי ומאחל לך בהמת הצלחה רבה בתפקיד, אני מתכבד לפתוח את של מרכז התיעוד על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה, בנושא נשים פורצות דרך על דמותה של אלן קזס בבין אתר במרוקו במלחמת העולם השנייה בחירת הנושא המיוחד זהי היא סגירת מעגל, שהחל בשנת אלף תשע את דוקטור שלום בר אשר פעל בשם הארכיון לתולדות העם היהודי להבעת ארכיונה של אלן קזס בנתר לירושלים בזמנו מעטים מאוד עסקו בדמותה, מעטים יותר כתבו עליה או הזכרו אותה במחקרים שלהם, במאמר, בספר בתחילת שנות השמונים של המאה העשרים פגשתי בפריז את דוקטור מרים לפידוס ביתה של אלן ולמדתי ממנה על דמותה הכל כך מרתקת בנה סרש כתב את סיפור חייה אך הוא לא זכה לפרסום דמותה נשארה ספונה עמוק בארכיונים ומחכה לחוקרת או לחוקר שיגאלו אותה ויספרו את סיפורה והנה ללא תאום ביניהם התפרסמו שלושה ספרים בהם נחשפה דמותה הכל כך מיוחדת שניים ממחבריה הספרים פרופסור מילר ופרופסור ישראלי יציגו את פירות מחקריהם בהמשך הכנס המחקר השלישי הוא של פרופסור טוביה אפרילינג, מאוניברסיטת בן גוריון שכתב ספר חשוב מאוד על דמותו של דוקטור יוסף שווארץ במלחמת העולם השנייה תובע חותים וקרא הספר. לספר ובו דן ארוכות בלמותה של בנתיו ועקב אחרי שלווה צמיחתה ממנהיגה מקומית בקזבלנקה למניגה צפון אפריקאית שההשפעתה על חיי היהודים הייתה רבה ועל עוד נשמע בכנס לצערי פרופסור פרילינג לא יכול להשתתף היום בכנס ברק ההרצאות שנשמע היום תנסר השאלה למה לקח כל כך הרבה זמן דמותה ולספר את חיה. חייה. כמובן שהייתי יכול לפתח את הנושא ולפעמים זה מדגדג אך רוצה לגזול מזמנם של המרצים אסתפק בכך שאת אנשי של המודעות הציבורית והאקדמית לנושא יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה הוא אחת הסיבות לכך אני מבקש להודות למרצות ולמרצים שלוקחים היום חלק בכנס החשוב הזה, אני בטוח שנלמד מהם ונעשיר את התובנות שלנו על פי החלטת האו משנת אלפיים וחמש ב-27 בינואר בכל שנה יצויין היום הבינלאומי לזכר השואה מרכז הטיעוד על יהדות צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה מנסה בכל שנה להעלות למודעות גם את מצבם של יהודי צפון אפריקה במלחמה מי שזוכר ומי שהיה לפני שנה דנו בקהילות היהודיות במרוקו הספרדית je tiens à remercier tous nos associés qui ont permis l'organisation de ce congrès et surtout je veux remercier ce qu'on appelle Merkaz qui nous accompagne depuis la création de notre centre dont le but est de faire des recherches et de faire connaître le résultat de nos recherches au grand public. Nous le faisons par l'intermédiaire de notre site internet ou par des congrès comme celui auxquels vous participez aujourd'hui, ou pour ceux qui suivent de chez eux. Euh, et maintenant, je donne la parole à Myriam Frenkel, pro, euh, docteur directrice du Centre Bensui. Soyez les bienvenus. Pour ce congrès qui marque l'anniversaire de la libération des camps, comment peut-on raconter la chose Dans l'un des romans de David Grossman, Schlomick se pose la question, comment raconter l'histoire Nous avons énormément de documentation et Momick lit et il essaye de raconter l'histoire systématiquement, mais plus il s'efforce d'écrire, plus il échoue en dépit des documents. Dont il, dispose. il ne réussit pas à avancer d'un mot à l'autre, d'une idée à l'autre. La plume, euh, dit-il, se prend dans le papier. Effectivement, euh, on se pose la question, comment raconter la Shoah Et on peut dire que depuis la création de l'État d'Israël, cette question occupe les esprits. Et il semble qu'au lieu de s'émousser, cette question ne cesse de s'approfondir. Et Rony Somek a écrit que nous avons une véritable cicatrice concernant la Shoah et qu'elle a mille facettes et que les souvenirs euh, de ceux qui ont vécu la Shoah euh, s'enracinent comme euh, la, la plume qui imprime sur le corps des déportés la fameuse, le, le numéro qui est euh, inscrit sur leurs bras. Et finalement Chacune des tribus d'Israël a créé sa propre image de la Shoah pour discuter avec une autre partie de notre peuple. Et on essaye de montrer les différences entre chaque groupe, chaque communauté, chaque ethnie en euh, Israël. On sait qu'au début, on présentait la Shoah comme l'héritage des juifs Ashkenazes, Et cela a approfondi le fossé entre Ashkénazis et, et finalement, on, don... on a eu l'impression que c'était les Ashkenazim qui s'étaient appropriés la mémoire de la Shoah en écartant les Sfaradim. Or, nous le savons, euh, beaucoup grâce aux recherches qui ont été effectuées ici, dans cet institut, je euh, ben suis. Concernant la recherche à l'époque de la Shoah, on se rend compte qu'il y a eu euh, des régions d'Afrique du Nord ou de communautés orientales qui ont été directement occupées par, la, par les nazis ou, en tout cas, euh, influencées par euh, les nazis par euh, l'intermédiaire euh, de, de Vichy. On sait qu'il y a eu des assassinats, on sait qu'il y a eu des massacres en Tunisie en Libye. Des centaines ont été déportés à Bergen-Belsen-Auschwitz et d'autres lieux encore. On sait que en 1942, les nazis étaient prêts d'appliquer la solution finale sur les Juifs d'Afrique du Nord s'il n'y avait pas eu un renversement militaire. Et on peut dire que pour beaucoup de réfugiés juifs qui ont décidé de fuir les nazis, leur, Leur décision a été de euh, s'évader peut-être d'abord vers le Maroc et, et en fait ils se sont, ils sont trouvés sont pris au piège et se sont trouvés enfermés dans, dans des camps d'internement. Et donc l'Afrique du Nord euh, représente aussi un lieu de la Shoah. Il y a eu des rencontres entre Juifs d'Afrique du Nord et Juifs rescapés de la Shoah. J'ai entendu une euh, jeune étudiante qui participait à un séminaire que nous organisions. Cette étudiante était beaucoup plus âgée que euh, la plupart des étudiants du séminaire mais elle avait gardé un esprit d'une acuité extrême et était en mesure de raconter euh, des visus, ces souvenirs de l'époque où le Maroc était menacé par les nazis. À l'époque, on ne trouvait pas comment communiquer entre les hôtes qui accueillaient les réfugiés et les réfugiés. Mais ce que les réfugiés ressentaient fort bien, c'était la chaleur de leurs hôtes. Et elle raconte une histoire où un hôte voulait remercier son, euh, son, celui qui l'avait invité. Et comme il était chanteur d'opéra, il s'est levé, il a chanté une aria de Puccini. J'ai l'impression que c'était Madame Butterfly. Je... Très très en tout cas, cet étudiant nous a raconté que toute sa vie, euh, l'Aria de Puccini de coup, l'a accompagnée et aujourd'hui nous allons raconter l'histoire de la Shoah, la Shoah à travers l'image d'une femme d'exception, Hélène, Hélène Kazès qui a accueilli les bras ouverts tous les, les réfugiés d'Europe qui se sont réfugiés au Maroc, vous allez bien entendu entendre parler des tout au long de la journée et ceux qui en parleront auront bien entendu fait des recherches ou s'appuieront sur les des recherches effectuées par des chercheurs de renom. Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent dans le département de documentation, dont le président Raïm Sadoun, qui est à l'origine l'initiative de la création de ce centre de recherche, et à nos chercheurs ainsi que deux volontaires d'Allemagne venus nous aider. Marius Verdasou. J'espère que j'ai bien prononcé, Marius votre nom. Et bien entendu, Efrat Even, qui euh, en fait euh, s'occupe d'organiser tous les congrès de l'Institut Bensuisse. Sans elle, on ne pourrait pourra rien faire. Je me réjouis que nous puissions présenter aujourd'hui Hélène Cazès et euh, nous allons entendre son histoire au cours de cette euh, puisqu'elle a considéré elle a constitué une rencontre entre l'Occident et l'Orient en plein milieu des événements qui ont complètement ébranlé l'histoire de l'Europe et euh, du peuple juif. Et on peut aussi chanter des arias pendant la Shoah, comme je vous l'ai raconté. Merci, Ariette. Merci beaucoup à la présidente de l'Institut Bensfi, Myriam Frenkel, pour euh, ce qu'elle a dit. Et nous allons maintenant accueillir le président, le président de Yad Bensfi, qui est... Euh, l'un des organismes de l qui accueille l'Institut Bensui. C'est votre première prise de parole et vous pouvez nous saluer. Je me réjouis que cette première rencontre en tant que directeur général de Yad Bensui ait lieu par l'intermédiaire de Raïm Sadon, que je remercie pour son activité si importante à mes yeux puisqu'elle jette une lumière sur euh, des euh, lieux et des temps éloignés euh, que la société israélienne et, et en particulier les chercheurs israéliens euh, considèrent comme tellement importants comme moyen de connaître et de comprendre cette partie de la mosaïque si difficile à évoquer. Euh, Myriam, vous l'avez bien dit, la mémoire de la Shoah, l'histoire de la Shoah est considérée comme euh, l'histoire d'une seule euh, partie du peuple euh, juif et israélien. Or, vos recherches nous révèlent d'autres facettes que nous ignorions. Et si je réfléchis un instant à ce congrès et à la de l'Institut okay. Bensui. Je pense She que des chercheurs de qui uh, se penchent tout sur tout une personnalité si passionnante, si importante, <coughs> et en ce faisant, <coughs> ils <coughs> permettent <coughs> au grand public <coughs> C'est touchant pour moi de voir que c'est traduit en français, en anglais et c'est trop transmis par Zoom et par d'autres manières parce qu'on a beaucoup à apprendre de cette personnalité El Kazas Benatar On a beaucoup à apprendre d'elle sur la responsabilité collective sur une femme qui, avant toutes les organisations que vous entendrez plus tard elle a pris tant de responsabilités. Elle a créé une solidarité. Elle prend beaucoup de risques. Et lorsqu'on rencontre une telle personnalité via une des recherches, on, on voit tant d'inspiration dans ses actions. Et c'est une image, c'est une personnalité qui, je pense, n'a pas, pas été connue au public et la, les études, nous, les recherches nous permettent de pouvoir vraiment découvrir des nouvelles facettes de sa personnalité. Myriam, vous avez parlé des paroles si intéressantes de, de cette histoire, c'est de raconter une histoire. Alors, raconter une histoire, en effet, c'est une des meilleures manières de se relier à une personnalité, qu'on puisse de, de mieux en mieux comprendre son activité. Cette responsabilité collective, cette initiative d'une femme, à Casablanca, pas juste à Casablanca une activité générale qu'elle faisait à ce moment-là à Casablanca et ce cadeau qu'elle nous a transmis nous, nous autres les personnes qui l'ont rencontré et en tant que personnalité inspirante, ça me donne beaucoup de sentiments de remerciement et de gratitude envers toutes les personnes qui ont agi dans ce domaine, tout, par rapport à toute cette activité qui a été effectuée dans ce domaine dans la recherche, vous dites que les, vous essayez au maximum d'établir les choses sur des recherches historiennes. On a plusieurs méthodes dans cette recherche. Les chercheurs qui arrivent avec une perspective peuvent parfois changer l'aperçu la des choses. Et, pro et parfois, on peut changer la, les, les recherches et nous permettre de nous voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir d'une autre manière. Ça nous raconte de manière plus profonde et plus, plus complète. Et cela peut nous permettre de pouvoir comprendre parfois le, la responsabilité que nous avons aussi aujourd'hui parce qu'on continue à avoir des conversations avec le passé et ces recherches-là. Des changements. Je veux remercier à tous nos associés, toutes les personnes qui ont agi en faveur de, toutes les, de, de, de ce banquet. Merci d'être venu euh, cet après-midi pour écouter parler de Hélène Kazel Benatar. Et je suis sûr que même ses, enf ses enfants, ses, ses petits-enfants, les personnes qui, à qui elle a aidé sont sont très touchés de, ce, de ce, cette rencontre de, du fait qu'on parle de sa personnalité cette, cette, euh, j'espère que cette, cette rencontre va nous aider va nous enrichir nos connaissances j'espère qu'on en prendra beaucoup de valeur et qu'on approfondira encore plus les recherches et au maximum, c'est d'ailleurs un des buts de ce, cet endroit de le retransmettre dans l'éducation et dans l'enseignement parce que les choses font partie de notre... ces choses-là font partie de notre âme. Merci à vous. Merci à Docteur Mezouman beaucoup de réussite Henriette ne peut pas venir aujourd'hui donc on est désolé de sa part j'amène docteur Orit Kutiel qui se tient à la tête de l'université Ben Gurion dans le sud on va parler de la recherche c'est une longue on a été associés pendant 13 ans très longtemps Bon après-midi professeur Mea Frankel qui a été du Marcon Ben Merci, Dr. René directeur général de Administrations, Doke Cohen, Dr. Kotner, directrice de l'archive du Joint, et surtout le professeur Traim Saadoun qui a repris toute l'institution des Juifs de l'Afrique du Sud pendant la Deuxième Guerre mondiale. Merci beaucoup pour tout le travail que tu as fait et que tu as donné pour notre histoire. Après que le Maroc après que le Maroc fut Vichyant délivré Vichy, du, du, de la direction de Vichy en, en 1922, quand la, on était, on 1922 en, quand la guerre était là encore en Europe on a créé une, une, une chose qui a été créée qui s'appelait l'union des femmes marocaines cette association euh, héritée du comité mondial des femmes contre la guerre et le fascisme il agit au Maroc avant la guerre et euh, les institutionnistes se euh, de cette institution étaient des filles, des femmes à, euh, européennes et marocaines. Il y avait Sultan euh, et Fréha qui étaient extrêmement euh, actives dedans. Les varies de ces, de ces femmes-là étaient connues de l'histoire, mais les femmes, on ne les connaissait pas beaucoup, à part... Certaines, certaines mentions qui ont été écrites au stylo et au qui ont été, été lues par très peu de personnes. Un des événements d'ouverture qui a été fait pour cette institution a été un grand, grand banquet qui a été fait en mai 1944 qui a été fait à Fès et qui a attiré beaucoup de participants. Madame Brandini parlait du rôle des femmes dans la délivra délivrance de la France qui est arrivée. Elle a parlé de l'égalité qu'avaient les femmes russes. Elle parlait du rôle des femmes qui devait agir dans la délivrance euh, de, de, de, de, de la France. Elle, elle a parlé des choses qui arrivaient aux femmes en Amérique, en, en Suède et en, en, en Angleterre. Elle disait comme quoi toujours la France était en retard. Elle a parlé du rôle des femmes qui, qui soignaient les soldats dans les hôpitaux. Elle y a dit les hommes ne peuvent pas et ne veulent pas faire ces choses-là. L'activité la, de, oui, de Hélène, qu Benatar, a donné cette, qui a donné cette aide à ces réfugiés qui sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale et qui, aujourd'hui, on, euh, on lui donne on, lui, on, le, on, le, on le fait ce jour pour elle, ce sont les suivants. Elle dit que de leur approche d'une jonction de, de, du féminisme et de la force de, de la femme et de l'égalité nous donne la permission de pouvoir être libre. La, la liberté était en danger et il y a ces personnes qui sont ressorties de l'histoire et qui ont mis en avant leur force pour euh, faire ressortir la femme Personne, certaines personnes on va les oublier certaines personnes on va s'en rappeler mais elles seront à jamais des personnes activistes et ces activistes finissent comme les sacrifices de l'histoire qui disparaissent. Et l'histographie l'a fait beaucoup de, de, de, de pays historiographiques qui mettent en avant ces personnes. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de pouvoir mettre en avant ces personnalités et ces personnes On ne donnera pas la réponse à cette question, mais on va pouvoir donner une allusion. Euh, cette fusion historique entre les juifs islamiques vient d'historiens, qui cherchent et qui veulent donner aux femmes leur rôle et ce qui est si important. Ça nous donne, un, ça nous tourne vers l'image de Hélène Kazet-Venata. Je voudrais vous remercier pour ce banquet, pour, pour cette rencontre. Je voudrais vous bénir et vous remercier pour cette initiative, espérant qu'il y ait de plus en plus de banquets qui soient mis en place, que ce soit dans le, en ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des moments qui ressortent toujours, dans les moments les plus difficiles de l'humanité, qui montrent à quel point l'être humain, il a, il, les femmes, créent des choses extraordinaires et ensuite on les oublie. So, faire, sortir, faire ressortir ces femmes-là, simples que l'historiographie a fait oublier et continuer à en parler et à en discuter. Ici et à d'autres endroits, merci beaucoup, je vous souhaite à tous une bonne journée. Un bon moment. Merci beaucoup à Dr. Ruth Nous allons continuer avec cette collaboration. en, on va, en appelant Dr. Anat Kuntner, euh, directrice de l'archive de Joint. Nous collaborons et nous continuerons à collaborer. Merci pour tout. En principe, on travaille 20 minutes chacun, mais vous faites comme on travaille 20 minutes par, en général. Au début de, du joint, lorsqu'il a été fondé au deuxième guerre mondiale, il y avait une seule femme qui s'appelait Devin Stein qui était à la table de direction. Même si elle était bien, en effet, euh, extrêmement réussie, réussissait beaucoup dans son domaine, elle, avait, elle était quand même seule. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes autour de la table, que ce soit à New York ou en Israël, et c'est géré par des femmes de, de manière générale. Le monde philanthropique a permis à, aux femmes de leur donner une mobilité sociale. sociale. Le joint, étant une association un, sociale, a donné, à, a donné une rencontre à beaucoup de femmes. Comme une femme comme Norem Margulis, qui a rencontré beaucoup de femmes durant la guerre et qui est devenue après une femme qui a après la guerre mondiale rencontré beaucoup de gens en français et bien évidemment Hélène Casas Benata qui est bien sûr le sujet de notre rencontre. Cette femme du joint qui était euh, qui existe depuis qui travaille depuis, depuis, depuis des années inclut énormément de femmes euh, hors pair et nous allons nous tourner vers des chercheurs qui vont les faire sortir uh, au monde. Nous avons vous envie de remercier notre ami le professeur Haïm Saadun pour sa force et sa détermination. Sa, son, son dé pour créer une telle, une telle journée. Pas seulement dans l'histoire, mais tout, euh, tout l'organisation de ce banquet a beaucoup de gens qui... Ce congrès, nous avons réussi grâce à ça à transformer ce rêve en une réalité. Merci à Haïm et toutes les personnes qui ont agi en faveur de ce congrès. Je voudrais remercier Amitai qui se trouve dans l'administration du joint pour leur aide et pour leur transmission de tous les documents au public. Dans les prochaines heures, nous allons entendre sur euh, l'aide de tellement de femmes qui se sont mises en avant et qui ont participé vers la Deuxième Guerre mondiale. Nous espérons que tout ça va nous inspirer et va nous aider à prendre la responsabilité et à initier tellement de choses comme il y en a eu dans l'histoire pendant si longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Nat. Moi aussi, je dois remercier et je le fais de tout cœur avec toutes les personnes qui ont organisé ce congrès, précisément Merkaz, UDEC en Afrique, pour... C'est surtout pour David euh, Mézouban que c'est sa première euh, pour congrès, Il a amené toutes les personnes responsables et tous les bénévoles et toutes les personnes qui travaillent et toutes les personnes de l'advantage qui nous ont aidés dans ce congrès, euh, l'équipe de marketing et tous nos tra tra tra tra tra interpréteurs, traducteurs qui nous aident pour transmettre ce message, même à ceux qui ne parlent pas à la langue hébreu, à Taram Yuval, et toutes les personnes qui filment ce congrès, qui nous permettront de pouvoir mettre ces conférences en ligne euh, dans, le, dans le centre d'information. C'est aussi transmis par Zoom, le congrès, et nous allons finalement après retransmettre tout ça sur le site. Merci beaucoup.